Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui petite vidéo Sur un nid de frelons européen Donc c'est un nid de frelons qui n'est pas actif Mais la cliente me demande de l'enlever Et je vais vous dire un truc Ce nid de frelons il est Énorme et magnifique Dommage il n'y avait pas l'activité. Voilà. Donc, les gens ils veulent faire des travaux sur le toit, donc euh, ben, ils préfèrent quand même l'enlever. Allez, je vous montre ça. Allez, c'est parti. Donc, il faut faire attention, car c'est une maison un peu abumée. Donc, les escaliers, vous voyez, il manque des marches. Donc, ils comptent faire des travaux, je pense. Donc, là, on est dans le grenier. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer ce magnifique nid. Il est énorme. Donc c'est des frelons européens. Hein. Donc euh, on les traite pas, hein, mais là il est vide. Hein. Donc on est quand même au mois d'avril. Allez, je vous montre ça. Bon, on arrive au nid. Donc Il est juste au-dessus de cette porte. Je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous imaginez la taille du nid Il est énorme. Alors c'était une vidéo toute simple, j'espère que ça vous a plu. C'était juste pour vous montrer. Bon, il n'y avait pas de danger, vous avez vu, j'ai pas de combinaison. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Toi qui n'es pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.